Bon, bonjour tout le monde. Euh, bonjour aussi aux personnes qui sont euh, dans le duplex. Je n'ai pas l'habitude de parler à des gens qui ne sont pas présents. Euh, du coup, je trouve ça intéressant comme, comme dispositif. Euh, merci à Serge de, de m'avoir invité. Euh, D'abord, dans ce bel endroit, moi aussi j'ai assez envie de m'installer ici hein, après avoir entendu le discours de M. le maire. C'est vraiment tentant, moi j'ai mieux Effectivement, en termes de qualité, c'est moins bien. Euh, et aussi parce que j'ai trouvé très intéressant la proposition de parler de ce thème de l'autonomie dans le parcours de vie en personne des situations de handicap et parce que je travaille, donc je suis consultant en fait hein, dans mon métier et j'accompagne depuis déjà de longues années euh, des structures qui s'occupent de personnes alors à la fois en situation de handicap, euh, jeunes et adultes mais j'interviens aussi de, auprès de structures sociales qui s'occupent de personnes dans des situations de vulnérabilité sociale euh, et pour lesquelles la question de l'autonomie se pose aussi. C'est vrai que du coup, j'ai essayé de réfléchir à partir de mes différentes expériences sur un peu comment cette question de l'autonomie peut être mise en question, comme, comme j'y ai été invité dans le titre, parce que l'autonomie, c'est un peu compliqué. C'est évidemment un concept, on ne peut pas être contre. Est-ce que quelqu'un dans la salle est contre l'autonomie Est-ce qu'il lève la main Non. Et on voit bien que c'est très consensuel, l'autonomie. Et pourtant, ça peut avoir des usages ambigus. Je vais essayer de, de développer un peu cette idée. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'autonomie partout. J'ai même vu hier, en venant vers vous, qu'on ne parle plus de foyer logement, on parle de résidence autonomie. Vous voyez, le terme autonomie il, il, il s'est beaucoup développé hein, dans tous les textes des politiques. C'est même le nom d'une caisse. Et bon, quand un terme est aussi consensuel, il faut regarder un petit peu plus dans le détail. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que ce, complet, ce concept, il est quand même assez complexe d'autonomie et il a parfois des usages très positifs. Monsieur le préfet m'a donné quelques exemples tout à l'heure. Mais il a aussi des usages problématiques. Et je voudrais parler un peu de ces deux aspects-là pour vous dire quelle conclusion je tire un peu de ces deux aspects et de cette ambivalence possible euh, du terme d'autonomie. Le premier point, c'est que la, la notion d'autonomie, elle peut être problématique quand elle est une source d'assignation <coughs> ou de disqualification des personnes. Parce que c'est vrai que l'autonomie, c'est une valeur très forte dans notre société individualiste. Hein. Euh, être autonome, c'est vraiment considéré comme euh, très bien c'est un très positif. Du coup, il y a toujours un risque, c'est que le manque d'autonomie dans telle ou telle dimension devienne un stigmate ou un élément d'indignité. Et je le vois dans certains foyers avec lesquels je travaillais, quand il y avait des sections autonomes, semi-autonomes, et où les gens, ben, ça pouvait devenir une injure. Ben, Tais-toi, t'es pas autonome. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui peut arriver, c'est-à-dire que cette notion d'autonomie, elle soit un peu la source de, de différenciation de hiérarchisation entre les personnes et qu'elle soit une source de souffrance. Elle l'est aussi quand elle justifie certaines, on pourra, je pense en reparler dans la journée, certaines restrictions de liberté des personnes au nom simplement de leur autonomie. En disant ⁇ Ah oh, ben il n'est pas assez autonome ⁇ Et on voit bien, vous voyez, que ce terme, pour être consensuel, il est parfois aussi utilisé de manière problématique. Et je voudrais quand même rappeler une phrase terrible qu'on avait entendue euh, d'un ancien président de la République à propos du RSA, qui avait dit textuellement « On n'a pas de dignité quand on ne peut survivre qu'en tendant dans la main. » Et ça, comme on a, va approcher de la période électorale, on va entendre beaucoup de choses hein, sur les assistés. C'est très choquant, cette, euh, tout ce discours général sur le fait que les gens... Parce qu'ils seraient moins autonomes. Du coup, ne seraient pas égaux, n'aurait pas la même dignité. Et ça, pour moi, c'est un point très important. Parce qu'il y a des moments où, du coup, cette idée d'autonomie qui n'est pas la même chez tout le monde, elle, euh, elle est attentatoire à un principe d'égalité qui devrait régir la vie commune. Et vous voyez, quand vous évoquez une société inclusive, je pense qu'on peut évidemment dire... Notre droit au respect et à la considération, il ne doit pas être subordonné à notre autonomie, pour autant d'ailleurs qu'on sache ce que ça veut dire. Parce que deuxième point, et Patrick Monter l'a dit tout à l'heure, euh, je suis assez d'accord, que souvent c'est problématique quand on croit que c'est simple de classer les personnes euh, par leur autonomie. Oui. Ça peut paraître évident, et c'est en fait assez douteux, euh, l'idée qu'il y aurait des gens autonomes, des gens pas autonomes. Dès qu'on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que ce n'est pas très vrai. On peut le dire sur plein de points, hein, euh, mais d'abord, le terme initial, hein, je crois que vous le savez, c'est euh, « autonomos hein, », euh, créer ses propres règles. C'est-à-dire être autonome dans euh, la manière de penser sa vie, de faire un certain nombre de choses, et franchement... Il n'y a pas de frontière entre des gens valides, pas valides, etc. Il me semble que le conformisme, l'obéissance aux règles, aux normes, ça nous caractérise tous. L'indépendance d'esprit, elle ne se confond pas avec le fait d'être ou pas en situation de handicap. Et, et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a souvent un peu un mélange. Et on sait d'ailleurs, ça m'a amusé de voir qu'en matière de politique, quand on parle des autonomes, vous savez ce que c'est les autonomes les autonomes, c'est un mouvement politique qui ne respecte pas les règles. C'est intéressant. Les autonomes, ils cassent tout. Euh, si vous regardez dans les définitions, hein, on dit... Euh, c'est un mouvement politique de type anarchiste qui refuse les règles. Les sabotages, pratiques clandestines de la lutte armée. Euh, ouais. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on voit bien que le, cette idée qu'être autonome, c'est créer soi-même ses règles, ça ne veut pas dire grand-chose. Et que donc un classement là-dessus n'a pas beaucoup de sens. C'est aussi problématique, le thème de l'autonomie, et ça c'est un point, à mon avis, très central, quand on la considère comme relevant de la compétence des personnes. Et souvent on va dire, euh, c'est comme quelque chose qu'on aurait, on est ou on n'est pas autonome, on a ou on n'a pas cette compétence, en oubliant complètement que l'autonomie est en fait, pour tout le monde, une question de contexte, euh, ce qui dépend vraiment des relations qu'on peut avoir. L'exemple le plus évident et le plus simple, c'est celui des fauteuils roulants. Si je suis dans un lieu qui n'est pas accessible, je ne suis pas autonome. Si je suis dans un lieu qui est aménagé, je le suis. C'est un exemple très très simple, mais on pourrait tous les prendre dans tous les domaines. Est-ce qu'on est autonome sur le plan informatique dans un environnement qu'on ne connaît pas Non. Donc on voit bien que c'est très embêtant quand on parle de l'autonomie comme étant une compétence des personnes. Notamment, ça gomme totalement... L'effort que les structures ou que le milieu social peut faire pour permettre aux gens de développer leur autonomie. Et j'ai trouvé très touchant ce qu'ont dit à la fois M. le maire et M. le préfet, qui donnent vraiment des exemples, où quand une commune a pris l'habitude de travailler avec des personnes, eh bien elles peuvent être autonomes dans la commune. Ce qui prouve bien que l'autonomie n'est pas une compétence. Dernier point, c'est que, assez souvent, comme c'est plus simple d'un certain côté, on réduit la compétence à un volet fonctionnel. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences. On ne peut pas le nier entre eux, le fait d'avoir des personnes qui ne savent pas faire quelque chose, savoir se faire à manger, savoir se déplacer dans la ville, etc. Mais cette distinction, elle est quand même assez trompeuse quand on regarde, et c'est embêtant quand cette dimension fonctionnelle prend trop de place. Et il y a deux exemples que je trouve très frappant, parce que le fait que les gens ne savent pas faire certaines choses n'est pas une différence si considérable que ça. J'ai quelques exemples. Si vous connaissez Stephen Hawking, qui est un des plus grands physiciens actuels, est totalement handicapé, dépendant, il a une prothèse vocale. Je pense aussi à Alexandre Jolien, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un... Enfin, je dis jeune homme parce que je l'ai connu un peu jeune, mais qui est une personne qui est devenue philosophe, hein, qui, qui a une activité philosophique extrêmement importante, qui est IMC, qui est lui-même assez dépendant sur tout un tas de plans. Est-ce qu'on trouve légitime de définir ces personnes par leur dépendance fonctionnelle Non, c'est absurde. En tant que personne, ils sont bien autre chose que ça. Hein Et donc je trouve qu'il faut faire attention à ne pas donner trop de place à la question de la dépendance fonctionnelle euh, qu'on peut tous avoir. Et vous voyez, en creux, ce que je dis là, c'est que ces usages problématiques nous montrent quand la notion d'autonomie est au contraire intéressante. Et elle est intéressante, à mon avis, à plusieurs moments. Par exemple, si elle permet de questionner les liens que nous nouons avec les personnes dont nous dépendons. Parce que c'est finalement ça qui est essentiel. Euh, puisque nous dépendons tous de plein de gens. Enfin, je ne sais plus qui. Il faut inviter tout à l'heure, je crois, Patrick... Alors, si on regardait chacun, toutes les personnes dont nous dépendons, avec lesquelles nous sommes liés, il y en a un nombre très grand. Et ce qui est important, ce n'est pas ça. Dépendre des autres, c'est au contraire le fondement de la, vie, de la vie sociale. Ce qui est important, c'est la qualité de nos relations. Et souvent, c'est ça qui est difficile pour les personnes qui dépendent au quotidien d'autres. Alors moi, notamment, je travaille souvent dans des établissements, où quand on parle avec les personnes, évidemment, il y a une dépendance des professionnels, aux professionnels dans le quotidien, qui peut devenir une source de souffrance importante, euh, parce qu'il y a beaucoup d'aidants, parce que les aidants changent souvent. Beaucoup de personnes disent, ce qui est douloureux quand vous êtes dépendant, c'est que vous avez des aidants qui viennent et qui chacun vous impose une série de choses que vous ne pouvez pas toujours discuter. C'est ça qui est difficile. Plus qu'en soi, la dépendance puisque tous ont des dépendances, on peut dire des dépendances et on en a, on en a de nombreux ordres. Et on le voit aussi donc que dans, ces cas, dans ce cas-là, la dépendance, mais aussi que nous avons tous, peut devenir une souffrance. Je rencontre, et on pourra peut-être en parler, des personnes qui, justement, dans le cadre d'une mesure de tutelle, souffrent du fait de ne pas avoir de réponse. Alors je, je, je pense que euh, certainement vous travaillez mieux que ça, mais je peux vous dire qu'en Ile-de-France, il y a des endroits où vraiment, euh, quand on bosse avec les gens, pour avoir une réponse sur des questions précises, c'est très long, très difficile, et parfois on a des décisions qui ne sont pas justifiées, voyez, ou qui ne sont pas débattues. C'est ça qui est, qui est dur. C'est là qu'il y a de la souffrance. Ce n'est pas en tant que tel le fait de dépendre de quelqu'un, puisque c'est aussi un besoin. C'est-à-dire que c'est utile. S'il y a ces aides, c'est parce qu'elles sont utiles aux personnes. J'espère être bien clair. C'est-à-dire ce qui est important, c'est que du coup, c'est vraiment... Là où la notion est intéressante, c'est quand elle permet d'interroger la capacité que peut avoir la personne à négocier, à discuter, à faire des choix quant aux décisions importantes de sa vie. Donc ça, pour moi, c'est quand même un point très intéressant, quand du coup, au lieu de s'intéresser qu'à l'autonomie, on regarde quelle est la qualité du lien qu'on a avec les personnes qui s'occupent de nous, qui nous accompagnent et qui nous aident. Et en quoi je peux les influencer, en quoi je peux, à un moment donné, obtenir des choses qui me conviennent. Et ça, c'est intéressant. Du coup, la notion, là où elle est essentielle, en fait c'est quand on relie l'idée d'autonomie à celle d'autodétermination. C'est-à-dire non pas sur un volet fonctionnel, mais du coup sur la capacité d'une personne à dire quelque chose sur ce qui est important pour elle. Et ça, c'était vraiment extrêmement important, quel que soit le niveau de handicap et de dépendance. Et je dois dire que dans mes expériences avec des structures... J'ai plein d'exemples qui me montrent à quel point c'est important. Juste deux ou trois pour montrer à quel point ça peut être concret. Je travaille avec un service d'accueil du jour, qui a des résidents qui sont non-verbaux, hein, pour lesquels c'est très compliqué de s'exprimer, etc. Mais par exemple, c'est tout simple. Quand ils font des sorties, ils mettent deux panneaux avec des photos des endroits possibles, et chaque personne met sa photo là où il a envie d'aller. C'est tout bête, comme exemple, mais quand même... C'est respectueux du sujet, parce que la personne peut dire euh, « j'ai plus envie d'aller vers la pizzeria ou d'aller vers le couscous enfin, ». Elle peut exprimer quelque chose de ce qu'elle est. Autre exemple aussi, hein, il y a des approches dans lesquelles on réfléchit à comment on travaille avec les personnes gravataires. Quand vous travaillez avec des personnes qui ne peuvent pas bouger, il y a un vrai risque. C'est en permanence de les manipuler comme des, comme des sacs, comme des objets. Il y a des méthodes et des institutions avec lesquelles je bosse, dans lesquelles... On ne déplace pas quelqu'un sans avoir sollicité par le regard son accord pour le déplacer. Ça, c'est intéressant. Parce que vous voyez, c'est pas de l'autonomie, parce qu'il a besoin qu'on l'aide. Si on ne déplace pas, il reste implanté là. Hein. En revanche, le fait d'être vigilant au fait que... Est-ce qu'il a envie qu'on le bouge maintenant Est-ce qu'il est, qu est d'accord Est-ce qu'il faut qu'on attende, Ça, c'est quelque chose qu'on peut euh, travailler. Et j'ai beaucoup d'autres exemples, hein, euh, y compris... Bon, je vous en donne un, il n'est pas très gai, hein, mais bon pense que le soleil, en soins palliatifs, il y a aussi des protocoles. Quand les personnes, dans certains hôpitaux, ont perdu conscience, on réunit ses proches et on dit qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aimait, et qu'est-ce qu'il aime pas. Et donc, y compris quand la personne a perdu conscience, qu'est-ce qu'on lui met comme musique, qu'est-ce qu'on met comme fleurs. À quoi on fait attention. Ça paraît tout bête, mais là aussi, même dans un cas comme ça, on peut être vigilant à s'occuper d'un sujet. Et ce qui définit un sujet, c'est la capacité qu'il a, à un moment, à dire quelque chose sur ce qui lui arrive, etc. Ce qui fait que l'essentiel, hein, dans, dans mon idée, c'est que c'est vraiment de ne pas être chosifié, de ne pas être décidé de l'extérieur, quelle que soit la dépendance fonctionnelle qu'on subit, hein, et la vie, de ce point de vue-là, assez bah, injuste. Mais c'est très important, du coup, cette notion d'autonomie décisionnelle, parce que là, c'est bien ce que je dis. Où qu'on aille, il y a évidemment des, des, des, choses, des choses à faire. Elle est évidemment utile, du coup, cette notion, quand elle permet d'interroger l'autonomie que l'institution ou les institutions autorisent, permettent ou au contraire limitent et interdisent. Parce que ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une pente dominante dans les structures, et ça je, je le sais hein, par expérience, qui est faire à la place des gens. Si vous voulez, ça marche tout seul, hein. on peut être de bonne volonté, parce que ça va plus vite, parce que c'est fait comme on voudrait, euh, parce qu'il y a moins de problèmes, vous voyez, quand les gens font eux-mêmes, ils font différemment, ils sont plus lents, ils ne font pas bien, ils font des tâches, il y a plein de raisons pour lesquelles les organisations suivent cette pente. Mon collègue a une très belle formule, il faut connaître sa pente pour la remonter. Mais je pense que ça, c'est évidemment important parce qu'on connaît très bien dans mon travail ce qu'on appelle la chronicisation institutionnelle. C'est-à-dire qu'une personne... L'exemple, on l'a avec les prisonniers. On a bossé avec des gens sortant de prison. Quand quelqu'un a passé un certain temps en prison, il ne sait plus rien faire. Il ne sait même pas aller aux toilettes. Dans certains foyers, ils me disent, Ils lèvent la main pour demander s'ils peuvent aller aux toilettes. Vous voyez cest qu'on voit bien l'effet que l'institution peut avoir sur l'autonomie des personnes. Et ça, c'est très important d'y réfléchir notamment parce que je trouve qu il y a un truc assez pénible dans les structures, c'est souvent l'idée qu'il faudrait permettre aux gens de faire des choses, que quand elles sont prêtes, cette espèce de théorie où il faudrait qu'on soit prêt pour faire des choses. Parce que dans la vraie vie, ça ne marche pas. Dans la vraie vie, on n'est jamais prêt à ce qui nous arrive. Dans la vraie vie, d'abord on se lance, et puis on expérimente, et c'est à partir de cette expérimentation qu'on développe des compétences. Parce que si on attend que les gens soient prêts, ils ne le sont jamais oui. Et ça, c'est une leçon, évidemment, que nous montre toute l'histoire hein, euh, du secteur. qui fait que, pour finir sur ce point, c'est que c'est intéressant, cette notion, quand elle fait reculer les murs, ou les limites, que la mission de protection tend à installer autour des personnes dont on s'occupe, hein, pour leur bien. Mais simplement, souvent, au nom de risque. alors évidemment, quand on veut protéger quelqu'un, on est toujours en train d'imaginer le pire, etc. Dernier volet, c'est une notion utile quand elle permet de questionner l'autonomie des professionnels et des institutions. Parce que là aussi, on vit quand même une époque qui est taraudée par la question des risques. Vous voyez euh, La gestion des risques. Et c'est très envahissant, alors notamment dans les structures où il y a beaucoup de procédures qui se développent, en partie justifiée par l'idée des droits des personnes, mais qui souvent se transforme assez vite en protection de l'institution contre d'éventuelles mises en cause. Je parle de toutes les procédures, d'événements indésirables. Il y a aussi même les, les contrats. Vous voyez les contrats de séjour par exemple, pensés dans la loi comme des lieux de débat sur ce qu'on fait ensemble, qui se transforment souvent comme des endroits où la structure se protège contre tout un tas de risques qu'elle imagine. Et ça, pour moi, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, rester assez autonome pour produire de l'autonomie. C'est vrai qu'on n'imagine pas très bien, enfin, je pense que vous en parlerez après, comment des professionnels qui ne soient pas eux-mêmes suffisamment autonomes, ou dans des institutions euh, qui ne les laissent pas être autonomes, pourraient développer l'autonomie des personnes qu'elles accompagnent. Parce que les raisons... Vous voyez, moi, je passe mon temps à débattre avec des équipes, les raisons pour lesquelles on, est, on limite la liberté ou l'autonomie, c'est toujours les mêmes. L'assurance. On n'est pas assuré. C'est un truc qu'on entend plein de fois. Euh, mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde abusait si on, si on régulait la vie, la vie collective comme ça, tout le temps, ça serait vraiment abominable. Euh, et donc ça, c'est un peu terrible. Et donc dans plein d'endroits, il faut vraiment, euh, je, je dirais, travailler pour sortir de ça. Pour conclure, je voudrais dire deux ou trois points. Je suis dans le temps, ça va Deux ou trois points. D'abord, je travaille depuis longtemps dans le secteur et je dois dire que s'il y a quelque chose qui fait plaisir à voir, c'est que depuis 20 ans, les personnes déficientes intellectuelles ont conquis toute une série de choses dans la vie, dans une vie plus autonome. Moi, je pose dans des structures en termes de logement, de vie affective et sexuelle, de capacité de participation à la cité, de conduite de voitures. Moi, je pose dans des ESAP, ils ont des voitures sans permis. Il y a plein de choses qui se sont développées, alors même que les institutions ont toujours prétendu, et je le sais quand je débattais avec elles, qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'elles n'étaient pas assez autonomes. C'est-à-dire que la leçon que je retiens de cette histoire... C'est que les institutions ont toujours minoré les compétences, minoré les compétences des personnes. Et l'observation de toute l'évolution depuis 20, 20, 30 ans, c'est que les gens ont toujours plus de potentiel que ce qu'on croit. Ça, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et j'ai un souvenir très marquant. J'ai travaillé un peu dans le domaine du polyhandicap. Il y a ceux qui connaissent Elisabeth Zuckmann, qui est une grande dame... Psychiatre qui a beaucoup fait, qui raconte dans son livre que dans l'après-guerre, on signait des contrats, des pardon, des attestations de non-éducabilité des enfants pour toucher une allocation. Est-ce que vous vous rendez compte Non-éducabilité. Et quand on voit aujourd'hui, et quand je fais des évaluations de structure, je vois des fois dans leurs autorisations, il y a encore écrit des choses pareilles. Non-éducable. Tout nous montre que ce n'est pas vrai. Tout le monde peut progresser, tout le monde a des capacités. Hein Donc ça, mon avis, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que tout nous le montre. Mais effectivement, c'est le fruit d'une certaine lutte. Hein Et qu'on voit bien du coup que la question de l'autonomie, elle peut être un piège. Pendant des années, moi, j'ai entendu l'autonomie comme piège. Et en fait, elle n'est intéressante comme question que s'il y a deux conditions complémentaires. La première c'est la question de la parole, de la participation des personnes. Je suis très content d'ailleurs qu'il y ait l'association, nous aussi, qui soit représentée, parce qu'évidemment, une des conditions pour que le débat sur l'autonomie ne soit pas pourri, c'est qu'on parle pas à la place des gens. Ça, Serge hein, l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu tout à l'heure. Euh, je trouve que c'est un point, Patrick, je sais plus, enfin, qui me semble euh, extrêmement important. Deuxième condition c'est qu'on questionne les évidences institutionnelles. Parce que les institutions, c'est comme ça, elles ont une tente. Voilà, elles ont une pente qu'il faut les obliger, d'une certaine manière, à remonter. J'entendais il n'y a pas longtemps quelqu'un dire, c'est Alain Giammi, hein, qui a pas mal travaillé sur les questions de vie affective et sexuelle dans les institutions, en disant il faut faire attention, parce que des fois, le handicap, c'est nous, en parlant de nous et des institutions. Oui et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, de très important. Et pour finir, mon, ce propos introductif à votre journée, je voudrais dire aussi que faut être vigilant. La notion d'autonomie, je me méfie toujours quand on lui donne trop de place, parce qu'il me semble euh, que par définition, vous voyez, l'autonomie, elle tend à classer, même si on ne le veut pas. Par définition, ça classe les gens. Euh, alors que pour moi, il y a une valeur vraiment très importante, notamment dans les institutions, c'est que chaque personne doit être sa propre mesure. Vous voyez, c'est très important d'essayer de faire vivre ça. C'est pas facile, hein je ne prétends pas qu'on y arrive tout le temps, mais c'est une idée, à mon avis, extrêmement importante. Parce qu'il y a des progrès qui peuvent être très minimes pour certains, mais qui sont essentiels. Je me rappelle dans un foyer, une personne assez handicapée disait, moi, on essaie de leur demander, qu'est-ce qui est important pour vous elle, elle disait « Moi, c'est d'apprendre à laver mon linge. Et bien, pour cette personne, ça, c'est une vraie conquête, c'est un Everest. Et quand elle y est arrivée, ça a changé quelque chose pour elle de très important. Et on n'a pas à juger si c'est mieux, moins bien. Pour elle, c'est important. Hein, et ça doit rester ça. Et c'est pour ça que je me méfie un peu du terme d'autonomie. C'est à la fois très important hein, dans les conditions que j'ai posées, mais il y a un autre concept que je voulais vous proposer qui est très intéressant, c'est celui de la qualité de vie qui est développé dans d'autres pays, hein, pour les, les notamment pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il est intéressant euh, en, posant, en, en étant un standard qui est à la fois universel, voyez, la qualité de vie, mais qui est aussi adaptable. La qualité de vie, chacun peut en avoir une définition. Ça ne classe pas, d'une certaine manière, comme l'autre. Et dans la définition, je ne sais pas si, vous affiché, oui, si on peut la mettre, dans les principaux domaines euh, de, la, de la qualité de vie, il y a évidemment la question d'autodétermination, la question de l'autonomie concrète, mais il y a aussi d'autres questions autour euh, du bien-être, du développement personnel. Et je trouve intéressant d'avoir quelque chose du coup d'assez euh, englobant hein, euh, et qui du coup peut s'appliquer, je trouve, de manière plus simple pour un peu tout le monde. Parce que je, je termine sur ce que je disais à démarrage. Euh, voilà, dans une société inclusive, c'est votre thème, euh, la valeur et l'importance qu'on attache à la qualité de la vie ne doit pas dépendre de l'autonomie, qui est de toute façon très différente pour chacun d'entre nous.